Euh, voilà donc euh, bonjour encore, j'espère que vous voyez mieux Donc euh, nous étions donc à notre compte live Ici nous étions donc au mot de passe Nous donc, pouvons donc garder ici notre mot de passe actuel Notre mot de passe actuel, on peut mettre Voilà, simplement euh, mot de passe actuel Tu peux mettre uh, génial Tu vois j'ai dit on peut mettre uh, génial en majuscule il y a, je Une a, a. a, c'est pour le patient. C'est c'est actuelle est invalide. Donc, comme dit que c'est invalide. un mot de Voilà. Et ouais, quand on est incorrect, normalement c'est parce que le mot le passe actuel d'abord qui a été validé est faux. Donc nous allons voir. Maintenant, on vient le véritables mot de passe actuel, c'est lequel C'est lequel Je regarde dans la messagerie. Si on a pas envoyé ça, vous bon, ne regardez pas comment parce que je vous montrer quand on part dans la messagerie. Ok, donc euh, je reviens vite là, je reviens vite là. Le mot de passe actuel. C'est toujours vide en hein, mot de passe actuel. Donc le mot de passe actuel, c'est toujours vide. Je vais mettre Gini. je vais mettre j'ai mis le 206 ça c'est le mot de passe qu'on connaît c'est pas c'est pas c'est pas difficile c'est pas difficile voilà j'ai même un mot de passe actuel j'ai mets génie mis pourquoi j'ai mis parce que je me dis c'est l'eau mot de passe qu'on a utilisé on a créé notre adresse email donc on va l'utiliser aussi ici on décide de mettre le nouveau mot de passe simplement genias si je descends ensuite je vais mettre aussi en bas junias euh, et on y va on dit les champs ne sont pas un mot de passe est différent donc on va essayer simplement d'arranger ici d'arranger le mot de passe qui est différent là ici pourquoi il est long comme ça alors que j'ai mis l'unique yes. ici et ensuite il descend je mets aussi ici l'unique et je mets d'abord ok vous voyez que là j'ai réactualisé mon mot de passe pourquoi alors j'explique j'ai fait comment pour réactualiser mon mot de passe j'ai mis le mot de passe de mon adresse email, qui est le mot de passe par défaut que l'NBG, voilà, vous met à votre procédure. Donc, quand vous allez vouloir refaire votre mot de passe, vous mettez d'abord votre adresse email, de, de l'adresse email. Ensuite, vous mettez le, le nouveau mot de passe, Junias. Donc, si je viens ici, je viens ici, je viens là, si je viens, je mets, ah, désolé pour la caméra, je mets Junias, Junias en majuscule, Junias qui est Junias de l'identifiant parce que notre identifiant c'est Junias. Où, si vous ne voulez pas mettre d'identifiant, vous mettez votre adresse email. Ensuite, vous, venez ici, vous mettez votre lignage en majuscule et OK. Vous voyez, là on revient dans notre compte. Donc ça a été bien modifié. J'espère que voilà, ça a été pratique. Ce n'était pas resté euh, voilà, pour vous montrer. Ensuite, donc je vous ai montré déjà la, la référence bancaire. Voilà, je vous ai dit que ça servira quand vous allez faire votre euh, bancarisation. Ensuite, nous sommes venus à la messagerie. Ici, vous allez recevoir tous les messages que l'MBG va vous envoyer concernant les notifications que vous allez faire si votre compte est complété, si vous avez ouvert votre compte, quand, toutes les dates, si vos documents sont confirmés. Donc, c'est un peu cela. Donc, je disais qu'ici, là, quand on revient là, vous voyez ici, je vous ai dit, c'est ici qu'on transfère le jugement et la photo. Ah, vous avez bien compris, j'espère. Là, je vous ai dit, pour le moment, vous allez juste transférer. On va vous transférer ici juste pour modifier le nom de votre père, votre mère et le numéro de votre téléphone si vous avez mal écrit. Donc c'était ça, retenez. Et il manque une partie, c'est la partie qu ils, eux ils n'ont pas encore mis. Donc c'est la partie où vous allez voir votre attestation de baccalauréat et tout le reste. Donc merci pour cette vidéo et j'espère que vous avez suivi les différentes parties. Bonne journée Euh, voilà donc euh, bonjour encore, j'espère que vous voyez mieux Donc euh, nous étions donc à notre compte là Ici nous étions donc au mot de passe comme le monde dit donc, nous pouvons donc garder ici notre mot de passe actuel Notre mot de passe actuel, on peut mettre Voilà, simplement euh, mot de passe actuel Tu peux mettre uh, génias Tu vois, j'ai dit on peut mettre uh, Géniasse en majuscule Géniasse en majuscule Je mets, euh, voilà, je mets Géniasse Désolé, je mets... je mets... en majuscule ok maintenant après je peux décider de mettre euh, euh, comme je disais c'est pour vous rendre ça plus clair hein. je vais essayer de mettre sur on descend je mets chorrif ok oh, le mot de passe n'est pas le mot, passe, euh, le mot de passe le mot de passe mot de passe sont différents pourquoi non. nouveau mot de passe je vais mettre Gignas. Un. Gignas. un ok Le mot de passe actuel est invalide donc on me dit que c'est invalide donc voilà vous n'avez pas besoin de vous laisser ça comme ça Sachant que votre mot de passe, euh, voilà quoi. C'est votre numéro de téléphone ou ceci. Je vais par exemple essayer de mettre numéro de téléphone. Je vais mettre comme mot de passe numéro de téléphone. Il faut bien suivre. Il hein? faut bien suivre. J'ai dit notre mot de passe actuel. Je garde Gynias. Ça, c'est mon identifiant. Donc, j'ai fait ça. Allez, mot de passe actuel. Je vais mettre d'abord mon numéro. Vous allez voir. Je vais mettre 0. Je 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 77 16, 52, 29 Je descends, je fais la même chose euh, 077 16, 52, 29 Ça c'est quand je vais mettre un mot de passe numéro de téléphone Voilà, si vous voyez qu'on met c'est incorrect Normalement c'est parce que le mot de passe actuel d'abord qui a été validé est faux Donc nous allons voir Maintenant le véritable mot de passe actuel c'est lequel lequel je regarde dans la messagerie Il y en a pas envoyé ça bon, ne regardez pas comme moi parce que je vais vous montrez quand on part dans la messagerie ok donc euh, je reviens vite là je reviens vite là le passe actuel c'est toujours vide en mode passe actuel donc le passe actuel c'est toujours vite hein, je vais mettre euh, génie je vais mettre Juni Genie Torif 206. Ça, c'est le mot de passe qu'on connaît. C'est pas. C'est pas, pas difficile. C'est pas difficile. Voilà, j'ai même un mot de passe actuel, J'ai mets juni torif. Pourquoi J'ai mis parce que je me dis c'est mot de passe qu'on a utilisé on a créé notre adresse email donc on va l'utiliser aussi ensuite on décide de mettre le nouveau mot de page simplement gignac gigas je descends ensuite je vais mettre aussi en bas euh, geniat et on y va on dit les champs ne sont pas un mot de passe est différent donc on va essayer simplement d'arranger ici d'arranger le mot de passe qui est différent là pourquoi il est long pour faire je aussi ici, et je mets d'abord OK. Vous voyez que là j'ai réactualisé mon mot de passe. Pourquoi Alors j'explique, je fais comment pour réactualiser mon mot de passe.